Écoutez-moi les petits chatons, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez avoir encore la preuve, tout simplement, que cette méta est très extraordinaire. Cette saison 4 de Battlegrounds est dingue avec une compo fin de tour. Oui, fin de tour, c'est-à-dire la compo devient dingue à la fin du tour, évidemment avec cette nouvelle carte, la Dracarie Enchantresse, ce qui montre finalement que euh, dans cette méta, on peut vraiment être créatif, on peut partir sur des choses qui paraissent uniquement sexy, mais en fait qui sont finalement fortes. Donc voilà, euh, je vous dis tout dans cette vidéo, je pense qu'elle va vraiment, vraiment vous plaire. Alors on va parler d'un truc qui, je pense, va énormément, énormément vous plaire également, c'est l'innovation lab de Konix. Alors Konix c'est mon partenaire pour le matos gaming, la chaise, le clavier, écran, tout ça, tout ça. Euh, je vous invite à aller regarder sur leur site. Ils font plein de collabs euh, avec d'autres marques. Il y a Magic en ce moment par exemple, il y a euh, PSG etc. Donc voilà, ils font euh, le, le site est vraiment cool. Vous pouvez pas acheter sur le site. Hein. Eux, ils vendent dans les euh, commerces, hein, au Auchan, Carrefour etc sur Internet, Amazon et tout. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder. Le, le matos c'est incroyable en termes de qualité et, et les prix sont euh, quand même assez bas, on va dire, par rapport à la euh, qualité, c'est prix moyen, haute qualité, tout simplement. Donc, oui, euh, ils, ils ont envie tout simplement de révolutionner euh, le monde du gaming euh, avec des innovations euh, sur le matériel gaming, tout simplement, par exemple, sur euh, une chaise, sur un bureau, sur un écran, sur une souris, etc., un casque. Et ils ont besoin de vous. Euh, donc, en fait, ils... ils, ils euh, ils, comment dire, ils, euh, ils veulent euh, tout simplement avoir un maximum d'idées pour améliorer euh, le, le futur, pour euh, créer le futur du gaming. Et en gros, vous allez euh, pouvoir vous inscrire et proposer vos idées, proposer des projets, ce genre de choses. Et ceux qui vont avoir des projets qui vont être, euh, qui vont être bons, tout simplement, qui vont servir, euh, peuvent gagner donc plus de 10 000 pour les gagnants. C'est marqué de toute façon hein, sur le... Vous tapez Innovation Lab, où il y aura un petit lien dans les commentaires description, mais vous tapez Innovation Lab, Konix... Innovation Lab, euh, vous trouvez le lien. Et euh, si je dis pas de bêtises, même si jamais votre produit derrière est commercialisé, vous allez pouvoir euh, gagner un pourcentage sur les ventes. Sachant que Conix, eux, ils vendent pas qu'en France, ils vendent aussi tout en euh, dans l'Europe. Donc si jamais vous avez un, une super idée, mais vous vous dites, bah, finalement, moi, j'ai pas de société industrielle, je ne peux pas construire, j'ai juste mon idée, j'en parle avec mes potes, ils trouvent que c'est super, mais ça s'arrête là. Bah Là, vous pouvez, grâce à Conix, aller plus loin dans votre idée. Et peut-être que votre idée est exceptionnelle, qu'elle va être... Créé, fabriqué, vendu dans toute l'Europe et vous allez récupérer un pourcentage sur ce que vous avez créé. Donc, et, et si votre idée est juste cool et que c'est un petite amélioration, vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 balles. Donc, il euh, y a aussi des accessoires à gagner. Voilà, il y a plein plein de choses qui sont vraiment pas mal. Donc, voilà, si vous êtes plutôt créatif ou que vous avez des idées, vraiment, je vous invite à aller sur ce Innovation Lab de Konix c'est à durée limitée, donc vraiment et euh, et euh, euh, voilà, Je pense que ça peut être un... Et puis, même sur un CV, en vrai, c'est con, mais c'est classe. Hein. Euh, si vous bossez dans ces milieux-là, mettre sur le CV, euh, bah, j'ai travaillé avec Konix, euh, ça a clairement du poids, je pense. Euh, donc voilà, sur ce, bon visionnage, et, euh, et encore, merci à tous pour votre soutien. Allez, à fun. Un check, hein. Ouais test c'est compliqué, il y a trop, il y a tout... toutes les compos sont jouables donc test c'est quand même pas évident je trouve Test c'est bien quand il, y a, euh... quand il y a des compos qui vont être rushés Quand tu te dis les adversaires ils vont plutôt aller chercher dans la 6, dans la taverne 5, ils vont plutôt tendre vers ça Là le problème c'est que toutes les compos sont viables hein, franchement c'est viable, donc euh, tu peux pas être sûr avec Tess. Trop oh, RNG, je trouve. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Content de vous revoir. Est-ce que tout se passe bien quand il y a Naga et LM, c'est pas mal les persos comme euh, Xirel Chak, euh, Roi d'Era, tous les trucs de, du début de game là. intéressant. Et où on peut trouver des bonnes compos un bon On peut retrouver des bonnes compos Bah sur euh, tu, euh, bah, Twitch, en regardant des streamings, des vidéos ou du stream. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Je crois qu'on peut prendre le maintenant en vrai Ouais j'ai une chaîne Youtube Bien sûr Tous les jours t'as deux vidéos Sur Youtube Pas forcément que du Battlegrounds T'as soit du Hearthstone Normalement t'as une vidéo par jour de Battlegrounds Et parfois t'as du Hearthstone, du Marvel Snap Y'a pas un site qui montre les compos finales avec le plus de victoires Bah, ça en fait c'est un jeu d'adaptation. N'oubliez jamais que c'est un jeu d'adaptation, hein, c'est pas comme un jeu de cartes. Et l'important c'est de s'adapter dans, dans, dans. Donc, euh. Il y a des compos, il y a des images mentales de certaines compos. Tu vois, tu peux mémoriser des compos, mais en soi il faut s'adapter quoi. Hein. J'aime bien cette game en vrai, on est taverne 3 sur les 6 gold et en plus on a lui qui peut donner un taverne 3, on a un board qui est genre moyen mais enfin euh, faible moyen mais genre vraiment pas inexistant. Ah ouais, c'est super là. que vous profitez de cette dernière game de la journée Et franchement, on aura fait 9h30 de Battlegrounds aujourd'hui. Et on était propre. Hein. Je crois qu'on a, on a fait une, un top 8 à un moment un peu troll. Mais sinon, on a fait quand même des, des belles, belles games. Hein. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. J'aurais choisi le... Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. De... T'as des vidéos, c'est le tuto parce que j'arrive pas trop à aller au-dessus de 5K. Des tutos mais en fait le truc c'est que c'est un jeu de. Faut arriver à savoir où est ta faiblesse est-ce que c'est dans la tempo est-ce que c'est dans la construction C'est dans la construction ça veut dire que il faut que tu aies une image mentale des compos finales si c'est dans la tempo ça veut dire que tu dois pas passer vite tu dois... enfin tu dois te freiner un peu donc ça pour le coup il peux... n'y On... a que toi qui peux le savoir il n'y a pas de tuto le... le jeu il est trop riche pour faire un tuto tu vois dans la construction encore une fois c'est vraiment regarder du contenu hein, sincèrement je pense hein. et après dans la construction euh... ouais faut savoir mais là je l'ai fait un peu aujourd'hui demain je le continuerai à le faire mais non. Euh... On va rester en Magma Lock, hein. même si Anub c'est super. Hein, mais... On passe, on va up au prochain tour, je pense. Merci Kalim Char. Gentil, à demain. Bonne nuit. <rire> Bonne soirée. Moi j'aime bien cette méta parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de RNG, ouais je suis assez d'accord. Ouais la game elle est partie là, le magma lock, l'orgozoa sur T6, on va bien enchaîner. Après on a fait tout... tellement d'économies, en fait on a tellement bien maîtrisé la phase d'économie au début que maintenant ça enchaîne vite quoi. Bon, notre tempo elle est forte, notre construction elle est... elle est assez claire, on va pouvoir faire un up en plus. On va virer les deux je pense Un triple par un triple hein. sauf qu'on booste lui Certains personnes ont des types spécifiques à jouer avec eux. En général, tu vas plutôt jouer monoclasse ou double classe. Après, parfois, tu peux jouer ménagerie avec plusieurs classes différentes. En fait, le mieux, c'est de regarder un live. Par exemple, demain, je ne sais pas si tu es là demain, mais si tu regardes un petit peu le, mon live, parfois pose des questions. Par exemple, quand j'arrive un peu en top 4, Bon là ta compo elle est intéressante Comment est-ce que je pourrais par exemple l'améliorer Comment ou tu vois tu me dis Comment tu pourrais améliorer ta compo la fichou Et comme ça ça te permet euh, De comprendre un peu mieux la création Et de te dire là ma compo elle est forte Parce que parfois en fait t'as pas toujours la compo parfaite Et le but du jeu C'est tendre vers Tu vois, tu dois tendre vers la compo la plus forte Donc t'as C'est pour ça que je dis une image mentale En gros t'as une T'as une photo dans ta tête de la compo vers laquelle tu vas tendre. Si t'as envie de jouer par exemple Murloc ou autre. Mais tu l'auras jamais. Mais il faut essayer de se rapprocher. effet de fin de tour, ça c'est un effet de fin de tour Oh c'est gros <rire> Oh c'est gros on est d'accord Ça oh, c'est un effet de fin de tour aussi la question, c'est est-ce que c'est si bien Il pas beaucoup de life, quoi. Vous allez, voir ce que allez une de vous. Pieds, pas Je pas trop poser de questions, pas trop envie, de, pas trop envie de trop t'embêter. Mais non mais moi c'est mon travail de vous aider, moi, ça me fait plaisir, ah, évidemment là en fin de stream tu vois au bout de 9h30, ça euh, peu... fatigue un peu, mais euh, tu vois si tu poses euh, tes questions dans les 6 premières heures du stream, euh... j'y réponds avec entrain, <rire> ah, c'est vrai que ça fait quand même 9h40, là euh, si je, je te réponds trop je risque de faire n'importe quoi sur ma partie. Les ont vraiment tout donné. Ah, ça euh, LM Murloc. Ah, A. c'est bien avec ça, mais... incroyable hein. on a vraiment besoin des brillées cailles en vrai On garde un en main, peut-être. Oh, <rire> oh c'est drôle, en vrai. Ça, oh, c'est quatre cartes que j'ai envie de garder. On centre le board tartement quoi, ouais, c'est clair. Bah après là je peux avoir le nouveau là, le... Je remarque quand t'as 25 c'est pas ouf mais... Le boogie boogie. T'arrives à rester concentré sur des temps de jeu aussi longs Euh... En général oui. Après j'ai l'habitude hein. En bord de Fada. Hein. Oh, duo. Euh... duo J'ai la place de le garder en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va virer On va virer, virer l'Orgo. Je pense. Euh... On vire Orgo. On ne ferait pas le up là Profondément. Et quoi, on, on veut... La question c'est on veut faire quoi sur duo Les magmalocs on peut les tripler avec la taverne 6 qui explique. Donc les magmalocs, j'ai pas peur, j'arriverai à les tripler avec le boubou divin. Est-ce qu'on veut essayer de tripler notre Myrmidone Ou massacre En vrai, Massacreuse... Euh... ouais ça c'est un peu chelou quand même Enchantress, je pense qu'on veut on, veut on veut, plutôt une autre enchantress j'imagine J'aime bien ma compo, franchement elle est, elle est équilibrée, elle est en même temps assez fun <rire> Elle est vraiment fun pour le coup on n'a pas bran donc on n'a pas pu bourriner les magmalocs et on trouve quand même un équilibre avec ça. Un peu le bran du pauvre ici finalement Je mais bon. C'est fort hein. Merci, euh, oh, merci Krasbes. T'es le. Euh, Krasbes 13. Krabses, pardon. T'es le 50 e abonné de la journée. Merci à toi. Merci de ton aide. Merci infiniment. Ok ça ah, peut être pour préparer les les bêtes Pas ah, pour les rôles On reste comme ça sur ce tour qu'on vire lui. Il joue quoi Pas trop. Regardez où on est mon tour. Euh, première fois sur ton live alors je regarde sur YouTube depuis 4 mois, merci de ta bonne humeur et de tes conseils sur BG, j'ai atteint les 7k grâce à toi. Ah chouette ça, bah, GG Content de t'aider. Donc là on a double enchantress, vu qu'on fait deux fois les effets de fin de tour. il fait un peu peur là. A gauche. Ah GG. Dommage, dommage. On va mettre ton provoke à la fin. Parvez en même. Pareil en vrai, je pense. Euh. On va le mettre en troisième, l'idée c'est de le mettre dans l'ordre dans des, des attaques en général. Oh il y a le croque bougie. Franchement on va croque bougie je pense. On vire ça, on vire ça. Donc on un 1. Il faut jouer un 2. Il faut jouer un 3. Faut jouer un 4. On joue un 5. On un 6. 6. Maintenant, il faut jouer des 6. Ah non, Pas de 6 dans ce jeu, dommage. Ah, dommage qu'il n'y ait pas de 6 dans ce jeu. <rire> Sérieux, Zap. Faut que vous ouais, c'est assez rigolo. C'est. Tu joues un taverne 1, taverne. Et puis ça doit monter, et après ça reste 6. Tu dois jouer que des 6. C'est assez rigolo. C Franchement, c'est moins fort que au tard je pense quand même. Il a même pas une race. C'est dommage qu'il ait pas une race genre. Euh... Je sais pas, euh, gars bizarre quoi. Merci John Levray pour le soutien. Merci, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Ah, ils sont gros, mais. Ah ouais, c'est x3. Les effets sont x3 en fin de tour. Donc j'ai massa... C'est comme si j'avais euh, massacreuse dorée plus massacreuse normale. En vrai, c'est ce qui peut permettre de gagner bête. Hein. Et avoir de la stat, hein. Y'a que ça qui compte comme bête hein. Ouais oh, c'est une fin de race lui <rire> On va arriver à tripler le Myrmidon Parce que c'est vraiment fort tripler. Ça triple ça Sa stat Oh bah easy hein. Franchement elle est jolie cette game hein. Enchantresse Dracary, Trop trop cool là. La top 2, hein, let's go. <rire> Ça c'est son board. Ça veut dire qu'il joue peut-être une. Il joue peut-être pas une version grenouille. Le vire zap. Peut-être on croque-bougie maintenant. C'est de la peine. Hein. En vrai, la massacrose, elle est moins forte. Elle donne euh, plus... 3 x 2. Non, mais en vrai, la massacrose est moins forte. 3, oh, hein. Est-ce que là, la massacrose, elle est moins forte. J'achète ça et ça. Quoique. Ça, j'achète, c'est sûr. Est-ce que la massacrose est moins forte J'ai pas envie de virer mon zap, en fait. Vous savez pourquoi je garde lui Parce qu'en vrai, il peut booster Zap. Y'a pas de 6 là Je le garde en main, non Il peut y avoir du poison. Ça grossit bien Franchement c'est un board Qui se prend ça non On va voir bon, Le zap sera peut-être pas exceptionnel Contre lui hein. bon, ça c'est un beau hit Et le deuxième hit il est un peu courable Ouais c'est un peu violent là ce qu'il nous fait Ce qu'il a Pas ce qu'il nous fait ce qu'il a en fait euh, ce qu'il nous fait c'est assez standard Parce qu'il euh, est bien protégé et tout Donc ça, on... sa séquence elle est assez classique Mais c'est vraiment violent J'aime pas trop trop trop bien tout ça Après moi j'ai un scaling qui est plus fort que le sien C'est à dire que si la gamelle dure Mais je suis pas sûr qu'elle va durer Si la gamelle dure on est bien Bon déjà on tient à un combat de plus. Bon le zap sert à rien on est d'accord Et c'est un truc de stat hein, donc... Euh Ah, c'est vraiment le problème, c'est qu'à la fin, t'as plus de 6. Pas bah, moins, quoi. Pas plus, mais moins. Ça, c'est que 18-21, hein. C'est vraiment pas fou, hein. Ouais, C'est vraiment un Théotard triste hein. C'est un Théotard triste il... <rire> il, est... il est tellement triste ce Théotard Théotard il est en train de le regarder dans son cimetière Il dit mais t'es un T'es un... un Clodo sérieux Tu m'as vraiment remplacé moi Le Théotard l'homme T. Es la creuse était mieux je pense C'est pas en vrai hein. Les, deux... Les deux étaient pas dingo en, fin de... en fin de game hein. Les deux en fin de game sont pas fous. Mais... Ouais, ouais, c'était pas... assez clair que... L'un comme l'autre, c'est tout pété. Hein. On se le dise. Hein. Théotriste, ouais. On va l'appeler Théotriste, c'est exact. <rire> pas mal ça. Théotriste. Ah, le héros, le il va nous faire du mal. Hein. Oh, bien. Euh ça. Théotrice. On le passe hein lui hein. On passe, on le passe hein. Encore un combat hein. On va virer Théotrice. Ça ah, c'est triste hein, aussi hein. Non je crois que je vais peut-être. Je sais pas. Non je vais garder mon théo triste. Je sais ce que je vais faire. Ça. Un Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Je vais virer le poney parce qu'il est vraiment trop naze. On va faire ça. Hein. On va vraiment concentrer sur ces garçons. Hein. On va concentrer sur ces garçons-là. J'aurais pu jouer à elle avant, my bad. Ça aurait donné un peu plus de stats. L Erreur là. On est bientôt à 10h de live. C'est l'erreur des 10h. C'est la mascotte? <rire> on va dire que c'est la mascotte. Vous vous très bien. Si on avait eu Bran plus machin, ça aurait été une dinguerie. Aïe. Oh, nice ça! Oh c'est nul ce hit C'est pas mal ça pour nous Oh j'y crois pas de Leroy et j'y crois Merde <rires> Zut pardon pas merde désolé Ah Oh l'Heroïs c'est très fort dans le match hein. À la place de Jean-Michel Jean-Michel je suis pas cool Est-ce qu'on veut Titus héroïne Je crois pas Ah Un taunt sur un Leroy. Non, taunt là-dessus, pardon. Ouais. Et, une... Et un Leroy de plus, comme ça. On dirait que vous pouvez obtenir Est-ce qu'il faut pas virer lui pour euh, héroïne? Une héroïne de plus? Peut-être, hein. Ah, c'est déjà gros. Je peur de rien. Par contre, est-ce que c'est ça l'ordering Je pense que c'est plutôt ça l'ordering, moi. Écoutez, je suis totalement à l'aise avec la texture de mon board. Et je pense que je peux vraiment gagner ce match. Ah, il a plus de poison le gars. Enfin. Ah, il faut que ça tape dans les gros là. Voilà, ça c'est bien. Ah non, fallait taper dans le bois. Ah remarque, Il ah, faut taper dans le bois. Ou alors à l'extrême droite. Non, oh, je crois qu'on perd sur ce hit. À gauche Non. C'est mort. Hein. Ah, zut, zut, zut, zut. Ça s'est pas très bien mis, mais a... en fait, si on tue lui, c'est bon. Hein. C'est vraiment lui qui fait du mal. Ouais, GG. Hein. Rien à dire. Ouais. RNGG même je dirais. <rire> RNGG. Ouais, elle était vraiment sympa cette game, je vais quand même la noter parce que je l'ai trouvé particulièrement euh, cool.